Boris Puneau, toujours prof à l'UTBM, en ces temps difficiles de confinement, on résiste, on résiste au stress, mais ceci grâce à l'activité physique. La dernière fois, on vous a montré le saut à la perche avec ma planche à voile, on vous a montré l'haltérophilie. Aujourd'hui, le lancer de marteau, nous avons un petit marteau, un moyen marteau ou le marteau de top. Qu'est-ce qu'il va choisir Le marteau de tort, c'est mon fils. Eh, lancer de marteau, attends, attends. Lancer non. Non, de marteau, toujours sécurité important. Nécessite de se protéger. Allez, on y va. Félicitations, je peux rendre ceci. Si toutefois, vous n'êtes toujours pas des adeptes, de l'athlétisme, il reste le fitness avec les barres bricoliques. Les plus observateurs pourront remarquer qu'on a augmenté les poids par rapport à la dernière fois. Le dos, placement du dos, on enfile, on pousse, on pousse dedans, ça rentre. Et des soulevés de terre. Soulevés de terre, on place le dos et on lève. Ouais, pour ceux que ça intéresse, là-bas, quand il n'y a que deux pneus, ça fait à peu près 30 kg et à peu près 55 dans cet état-là. On peut également, avec un peu de réflexion, charger en se servant de balles de pétanque. Balles de pétanque mises dans une manche de pull. Les plus observateurs ou moqueurs feront quelques remarques, n'est-ce pas Antoine, mais je n'insiste pas. On peut également, avec ces balles de pétanque, faire des petits altets. Si vous n'êtes pas très costaud, vous pouvez prendre des œufs. Je vous conseille de prendre des œufs durs. Si toutefois c'est trop léger, il suffit de prendre des œufs d'autruche, des œufs de vache, des œufs d'éléphant, un peu plus dur à trouver, mais un peu plus doux. Enfin, on peut se servir de cet instrument pédagogique qui est la chaise. Sur la chaise, on peut faire des dips. Bien. On peut faire des squats une jambe. Je pensais pas à ça, mais c'est pas bien grave, ah, c'est un autre exercice. Stop. Pour le coach, on peut faire de la récupération. Et on peut également travailler avec le poids de corps. Pour ceci, rien de plus facile. Un corps, un poids. <rire> et on descend, on monte. Un, et deux, et loup Et trois. Hop, <rire> on va descendre. D'accord si vous voulez des conseils un peu plus en détail, trouvez un copain qui fait SP3, SP7, SP8. Il pourra vous donner les programmes d'entraînement que j'ai préparés pour. Je vais vous remercie.